Le projet... Euh Danse et musique en fait qui, qui a lieu dans les écoles est un projet autour du spectacle ou du moins un spectacle en création pour 2022-2023 qui s'appelle le ciel est dans ma chambre et c'est un spectacle autour de la nature et de la poésie et c'est à la fois autour de la nature qui nous environne et cette nature aussi intérieure qu'on a en nous et ce trajet en fait qu'il y a du dedans vers le dehors avec ce qui nous nourrit de l'extérieur et qui vient de nourrir l'intérieur et ce qui nourrit du dedans aussi, qui va nourrir aussi l'extérieur. Encore. L'idée du projet, c'était de de s'exprimer donc avec son corps, à travers la danse et la poésie. Donc, on a l'habitude à l'école d'apprendre des poésies, de, de s'exprimer, mais vraiment à l'oral. Et là, l'idée, c'était vraiment que d'avoir un autre biais d'utiliser son corps comme moyen d'expression. C'est un projet qui m'est venu par envie de, de poésie, de sensibilité aussi, et puis d'être vraiment en accord avec la question du vivant. Euh, quand on danse, quand on chante, quand on est sur scène ou quand on fait du théâtre. On est euh, présent à soi, présent aussi aux autres. Et il y a un bouillonnement intérieur qui est bien là. Quoi. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans ce projet, c'est pouvoir vraiment euh, transmettre cette part du vivant, mais avec des mots choisis, qui sont ceux de Henri Méchonik et euh, pour, euh, pour les retransmettre après que ce soit en mouvement, danser ou en voix chantée ou voix, parler, chanter. Ma démarche elle consiste à allier à, à la fois la danse, à la musique et à la littérature. Pour allier les trois arts ensemble, ça me semble complètement euh, naturel et d'autant plus avec les jeunes enfants, quoi. Euh, que ce soit les enfants de, de, de toute petite enfance ou alors euh, des enfants de, de maternelle ou de primaire, euh, voilà. c'est vraiment du jeune public, moi je travaille beaucoup avec le jeune public. A vu un peu euh, les similitudes entre le, la, la nature et, et notre corps, hein. que l'arbre est un être vivant comme nous et qu'il a des, de la sève qui coule comme nous on a du sang, on a vu les, les similitudes euh, entre les par exemple les poumons, euh, notre corps euh, qu'on qu a et, et, et les feuilles, les racines de l'arbre hein, qui a une ressemblance et que l'arbre c'est bah, est un être vivant comme nous et, et, ben juste, et que bah, lui il se déplace pas comme nous hein, mais qu'il se passe quand même des choses et on a vu que là certains ils ont bien très bien réussi à, à s'écouter, écouter leur corps, à imaginer des choses, faire fonctionner leur imaginaire hein, pour se mettre dans la peau d'un arbre. Deux. vers le jardin, 3, jambes droites pliées. Voilà, il faut trouver la Suisse. Hein. Les premières étapes ont été justement de parler un petit peu effectivement de la, de la nature et tout ça, de l'observer la nature. Ensuite, on a donc eu les premières séances avec Stéphanie. Donc là, juste, qu'est-ce que c'est aussi que danser, s'écouter, regarder les autres Donc ça, c'est un travail assez, assez long aussi de pouvoir se poser. Et puis après, le but final, c'est vraiment de réussir à, sur un poème, à danser autour de, de ce poème. L'important pour moi, c'était vraiment de réussir en fait à, à transmettre la poésie avec des mots qui sont, qui sont choisis, de poésie qui n'est pas forcément de la poésie pour enfants, mais, mais qui parle quand même dans nos profondeurs et dans notre sensibilité. Et ça, c'est ce qui me plaisait et euh, l'enjeu pour moi c'est vraiment de transmettre ça, transmettre cette poésie par les mots mais aussi par le langage corporel et puis euh, la présence à soi et la présence aux autres aussi derrière. C'est beaucoup beaucoup de jeux et qui ne s'en rendent absolument pas compte qui sont en fait dans, dans une improvisation, dans un mouvement dansé. Le but ouais, du jeu c'est vraiment que le corps soit instinctif quoi, et spontané. fait des postures bah ça fait du bien parce que on peut s'exprimer avec notre corps pendant l'atelier quand on a fait la chorégraphie j'ai bien aimé quand on devait se transformer en arbre Au début, des, dans les premières séances, euh, on voyait qu'ils avaient du mal déjà à se déplacer euh, normalement. Hein, ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux. Et euh, bah, on, on voit que certains ont des, des, des démarches euh, plus ou moins fluides. Euh, certains sont à l'aise, d'autres un peu coincés. Et au fil des séances, on a vu bah, des, des changements, hein, des, et de la fluidité un peu plus dans, dans leurs mouvements, moins de gêne. Le regard aux autres aussi. Il y en a qui, au début, ils étaient gênés de, de s'exprimer avec leur corps devant les autres. Il y en a même qui ont pleuré, c'est arrivé. Et là, après, ils se sont habitués et puis ils ont, ils ont pris de l'aisance. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, quand on a des projets comme ça, c'est qu'on voit les élèves différemment. Il y a certains élèves qu'on peut trouver très à l'aise en classe et beaucoup moins. Et à l'inverse, des enfants qui vont être très introvertis et qui, là, se, se libèrent. Donc ça permet de les voir d'une autre façon aussi. On a dansé un petit peu euh, sur la nature, euh, on a aussi euh, la, on a appris une poésie euh, de nature, ben, on a essayé d'attraper euh, des insectes euh, en dansant. Euh, des fois on chante, des fois on danse, euh, c'est un petit peu mélangé, c'est un peu de la poésie et euh, c'est un, un petit peu beaucoup de danse. Check Depuis, euh, depuis le début de, des ateliers, il y a toujours eu euh, une, présence, une présence forte des enfants avec beaucoup d'attention. Après, moi, ce que je leur ai amené, ça va être justement euh, l'aisance. L'aisance pour euh, dire les poèmes, l'aisance aussi pour les exprimer avec le corps et pour les chanter aussi. Tu vois je fais tout un travail autour de la voix, donc il euh, y, a, y a de ça. Ouais. <rires>